Alors, je m'appelle Jennifer, j'ai 20 ans. Jennifer, 20 ans Ouais. Euh, Jennifer, c'est quoi pour toi un papa Bah, euh, c'est celui qui prend soin de nous. Ouais. Tout le temps, et qui est tout le temps là pour nous. D'accord. Et qu'est-ce que ça sent un papa Bah, ça sent bon. <rire> ah, <rire> bah, ça sent l'homme, déjà. ouais. Ah, ouais. Et ça sent comment l'homme, alors Bah, ça sent fort. <rire> ouais, d'accord. <rire> et voilà.